Nous voici dans la ville de Rabat, nous allons partir à la découverte d'un incroyable Maroc. Au côté de Henri Bureau, représentant des incroyables comestibles de la ville en France, nous sommes allés à la découverte des premières actions des incroyables comestibles au Maroc. nous avons tout d'abord rencontré Mohamed chaf Shaouni, porte-parole des incroyables comestibles du Maroc. Bonjour, bon. et mon nom c'est Mohamed chaf Shaouni. je suis retraité depuis 8 ans, et depuis j'ai investi mon temps dans l'associatif à, je donne mon temps à deux associations qui sont Ibn al baitar qui s'est occupé de la depuis les années 94 et de Slow Food qui est présente au Maroc depuis 85 ans et euh, donc euh, au mois de septembre dernier j'ai fait la connaissance de, des incroyables comestibles à travers euh, la page Facebook de François Rouillet qui m'a tout de suite accepté et euh, j'ai trouvé que avec les incroyables comestibles c'est un complément de travail des jardins potagers de Slow Food donc j'ai trouvé l'idée extraordinaire et depuis je me suis investi avec euh, euh, mes amis de Slow Food à développer les incroyables comestibles au Maroc. Euh, bien sûr, pour le moment, on n'a pas encore mis des bacs potagers dans les villes et on a jugé utile et nécessaire de commencer par le rural. Et notre choix, s'est euh, orienté vers une commune qui est à 50 km de Rabat où nous avons trouvé une jeune association qui euh, a tout de suite adhéré au, à la philosophie des incroyables comestibles. Et cette association euh, travaille pour un droit où il y a une soixantaine de familles. Et ces deux familles ont un besoin dans l'agriculture potagère. Donc, euh, on a travaillé ensemble l'association des jeunes agriculteurs Slow Food Maroc et les Incroyables Comestibles pour euh, rehausser le niveau de vie de ces familles, euh, de les inciter à cultiver et avoir leur propre euh, suffisance alimentaire. Euh, on a commencé par un kérole, un petit jardin, depuis le mois de septembre. Et actuellement, on a inauguré et on a réalisé, avec l'aide de Henri et de votre aide, le 18e kérole qu'on a fait ensemble samedi dernier. Au-delà des jardins potachés, des, des kéroles et des incroyables visibles, cette idée a créé, au sein de ces, de ces douages, entre les familles, une cohésion euh, qui est un fruit. Un fruit en attendant le fruit des, des potagers. Et le fruit s'est euh, euh, traduit par une cohésion sociale, d'abord, par euh, euh, l'arrivée de d'autres douages qui sont, sont joints à ces familles un premier, un deuxième, un troisième. Donc, euh, tout de suite après, ils ont compris que avec ce nombre de trois doigts, de 200 familles, ils constituent une force. Et cette force peut aller très loin en euh, cohésion sociale, entre familles, entre droits. Et puis, euh, une force pour connaître un petit peu leurs problèmes, pour découvrir le problème et les origines de leurs problèmes leur problème, parce que, comme je vous ai dit, c'est des lois où il n'y a ni eau ni électricité et ils sont vraiment classés. Il y a une école, bien sûr, une école dans un état lamentable. Et puis, en euh, connaissant le problème, ils ont pu euh, surmonter les problèmes les uns après les autres et actuellement, l'eau est en train de s'installer, l'électricité est en train d'être installée. d'ailleurs vous avez vu des poteaux électriques en Bétan qui vont être, euh, l'électricité va être distribuée dans le... sur le plan social, euh, ça a fait un impact euh, qu'on n'espérait pas, qu'on n'attendait pas. Euh, les familles entre elles, qui étaient, euh, il y a quelques mois encore, euh, des des familles, euh, bon, euh, qui, qui avaient des problèmes ent entre elles, de terrain, de distribution d'eau. De... Maintenant, ils ont compris qu'ensemble, ils peuvent aller beaucoup plus loin et travailler plus ensemble. Les jeunes agriculteurs, comme vous avez vu, ils sont dynamiques, ils sont travailleurs. Et ils n'ont pas hésité un instant de s'entraider ensemble et de faire des, des choses ensemble. Et je pense que dans quelques mois, on va, on va entendre parler de ce devoir de hadle Non seulement au Maroc, mais grâce à vous aussi, à l'international. c'est le يعني باش يكون التلميذ عنده واحد التربيه البيئيه صور ديالو باش يكون يعرف شنو هو أهمية والدور ديال الحدائق المنزلية اللي كديرها الطريقه هذه وفي كل انتاج ديالها طبيعي لا على الصحه ديالو ولا على كثير ديال المحيط ديالها الطبيعي من طبيعه الحال من نبينا الفكرة وكنتعاونوا الاخوان في وقتين عن الناس بعد الحدائق هذه اللي بدناها ثمانية قطرة وكان تديا الحديقة رقم 18 عشر باش فش نوصل إن شاء الله وحتى ستين حديقة منزلية. دتي بلينا بأن التلميذ دتي استوعب هذه الفكرة هذا والدليل على الكلام ذي لهذا هو أن ما كتير غير هذه الحديقة اللي كبشوه بهالطريقة وإنما التلميذ ذوي ديو مشهودة فرافة أن هي من وراء الدراسة أساسية كذلك. إذن هذا النتيجة هذه بس كتشجعنا شجريبة مساق للمدارس فرا ودبل إن شاء الله عندنا واحد شفقةية مع أكثر من خمسة المدارس في المنطقة قد جينا لكله إن شاء الله غدا تكون عندنا واحد شجيبة هذه وهذا يخلينا إحنا نكون مطمئنين للعمل هذا لأنه في صلب مصلحة إنسان في صلب عمالات في صلب مصلحة البيئة في صلب كل إن شاء الله نزيدونا من طبيعة. من طبيعه الحال هذه الفكره هذه ما, ما كانش الخيال ديالنا وانما كانت مجهود ديال اساتذه اللي شاء الله لتي في هذا هذا المجال هذا الغور كما في يعني إذا كانت هذا الطريقه هذه اول مره في المغرب فقد ما هو شارف لنا بقدر ما هي واحد مسؤولية موفعة على عاثق لنا باش نحاول ما امكن اننا نجير واحد عدد كبير اننا نشارفه شنو التطور ديالها شنو الاهمية ديالها مثلا اليوم ما عرف ناشي في وجه نخل ناشي كان عرفوه معليم عزيز واننا فالأفكار اللي غي سهلو علينا ان شاء الله العمل في المستقبل وشكرا مرسا Puisque c'est un c'est un garçon de la campagne, il est né ici, il a commencé avec ça. Donc depuis son jeune âge, il a commencé à planter des, des fruits, des, des arbres. Et c'est pour ça qu'il s'est habitué à faire ce travail là. Donc, la deuxième question. Et après donc euh, comment le projet avec le food? Washington a été choisi avec le Comment dirais-je, entre l'association Slow Food, d'accord Un partenariat entre Slow Food et eux, les gens d'ici, la population d'ici, pour, pour améliorer leur agriculture. Et... Bonjour, je m'appelle Henri Bureau, je représente ici les incroyables comestibles France et nous sommes venus dans les environs de Rabat voir ce que nos amis ont déjà entrepris euh, avec beaucoup de détermination et de réussite mais nous allons essayer d'améliorer un petit peu le, la, la technique qu'ils ont mise en place le, la technique du Keyhole Garden a été inventée il y a une quinzaine d'années euh, par une ONG euh, américaine le, le principe est le suivant, c'est à dire que on va créer un jardin circulaire. Ce jardin circulaire est créé autour d'une tour centrale qui, elle, est destinée à recevoir tous les déchets végétaux d'une collectivité. En Afrique noire, c'était le, le village. Et nous, ce que nous faisons en France, c'est le, généralement les installer au pied d'une cité. Et cette tour centrale qui va recueillir les, ces déchets végétaux, qui vont donc être compostés, va euh, dégager une énergie importante à la fois par la chaleur qui est dégagée au moment du compostage et de la destruction de ces végétaux et par le compost qui va euh, en, en résulter. Autour de cette tour centrale et jusqu'à la périphérie, nous installons après avoir décaissé. C'est-à-dire qu'ici, nous avons creusé en dessous du niveau du sol euh, 30 à 40 cm, où nous avons mis différentes couches de matériaux qui vont se décomposer, et en se décomposant, donner des nutriments qui vont alimenter tout ce système. On commence par mettre du bois, du, du gros bois, on peut mettre parfois du bois, euh, alors on le choisit le plus mort et plus en état de décomposition avancé plus il est proche de fournir des champignons mieux on se porte et mieux le système va fonctionner donc la première couche du fond ça a été effectivement du bois puis après ça on met du bran, des, des branches si on a la chance d'en avoir on met du BRF alors le BRF c'est un mot magique qui c'est le bois raméal fragmenté et ces petits compos de bois vont avoir l'avantage de se détruire de se décomposer rapidement que les gros bien entendu mais en plus ils vont venir boucher un peu les interstices parce que comme tous ces matériaux au bout d'un certain temps vont se décomposer le tas va, va baisser si on a laissé en plus des trous on se retrouve avec un quiol qui va être tout plat au bout de six mois pour éviter d'avoir à le refaire mieux on va le tasser au départ mieux ça vaudra donc on va en plus des matériaux grossiers que l'on met en œuvre dès le départ, on met des matériaux plus fins au milieu, on jette de la terre que l'on avait décaissée également à mesure que l'on met en place les couches. On n'oublie pas, comme je l'ai fait ce matin, d'arroser entre chaque couche, parce qu'en mouillant bien toute la surface de chacune des couches, on va permettre au travail de se lancer plus rapidement. Le problème de l'arrosage de, de cet ensemble est effectivement important parce que on s'est aperçu à la pratique d'une chose, c'est que lorsqu'on a mis en place cette espèce de butte euh, sur l'ensemble des matériaux que nous avons mis, elle a tendance à faire un petit peu carapace, un petit peu euh, les plumes de canard, et l'eau ne pénètre pas très bien. Alors un des systèmes que nous venons de mettre en place pour améliorer l'ensemble de la technique, ce sont ces cheminées qui sont en fait des cheminées d'arrosage de, et d'irrigation qui vont permettre d'envoyer l'eau jusqu'au fond, jusqu'à la, à la couche du fond où il y a le bois, de façon à ce que le bois baignant dans l'eau fasse le plus rapidement possible ce que nous avons vu ce matin à l'école, c'est-à-dire des champignons qui sortent effectivement parce que la richesse de ce système, ce sont les champignons qui vont naître sur la couche de bois qu'il y a au fond et par le système de de, de mycorhisation qui se met en place sur l'ensemble de ce keyhole il y a non seulement des nutriments qui sont apportés, qui sont fabriqués mais qui sont transportés par ce réseau de mycorhisation et lorsque on aura fini de créer cette, euh, cette, cet ensemble du keyhole avec je répète, il y a du bois des branches des feuilles on met du verre aussi, on alterne carbone et azote, on hache, c'est ce qu'ils ont fait ce matin à la cisaille, on hache tout le verre que l'on met dessus, si on a du compost, on met du compost, on met du fumier, on alterne ces couches, on les arrose, et lorsque l'on va tout à l'heure avoir planté ça, bien sûr on va arroser pour la première fois notre kiou et les plantations qui sont dessus, mais après, quand la collectivité aura mis en place suffisamment de végétaux au centre dans la tour centrale on ne va plus arroser que ce que j'appelle le réacteur le cœur de, du système de façon 1 à permettre la dégradation et le compostage de tous les végétaux qui sont au centre mais euh, en plus de ça la mycorhisation qui sera en place va, elle, jouer le rôle de distributeur d'eau et on n'arrosera ah. plus l'ensemble du système, on n'arrosera plus que la tour centrale. Voilà. Et alors pourquoi tu appelles ça un réacteur Un réacteur, c'est un mot que j'emploie moi, que j'ai créé, que j'ai inventé, ça, ça, ça s'appelle la tour de compostage. Mmh. Je dis réacteur parce que euh, je pense que tout le monde sait que lorsqu'on met des végétaux à composter, ça peut monter jusqu'à 70 degrés. Mmh. Si on met la main dedans, ça, ça brûle. Et c'est un peu dommage, et c'est l'intérêt de ce kiol d'aller faire son compost dans un coin du jardin et l'utiliser dans un autre coin. Nous, on fait le compost là où on va l'utiliser. Et donc toute cette énergie qui est dégagée par les végétaux en train de se dégrader profite directement euh, au kiol qui a en son centre cette tour que j'appelle le réacteur un petit peu de façon, euh, pas provocatrice mais un petit peu brutale, pour faire réagir et faire comprendre qu'il se passe quelque chose de particulier au centre du criol. D'accord, et tu disais aussi qu'à l'intérieur on pouvait mettre euh, pour boucher les interstices aussi bien euh, tout ce qu'on trouve quoi, des, des, des coquilles de noisettes, euh, des, du carton éventuellement un petit peu. Alors le, le, le carton, dans... alors c'est amusant parce qu'ici, un des gros principes de la permaculture, c'est qu'on fait avec ce que l'on a. a sur place. Nous, en ville, en France, les cartons, il y en a à profusion, on en trouve autant qu'on en veut, donc on les utilise, on les déchire, on en met dedans, on en met au sol. Ici, bon, les cartons, ils n'en ont pas. Par contre, euh, je pense aux coopératives de femmes qui travaillent euh, l'huile d'argan, elles ont des, des, des, des tonnes de, de noyaux d'argan qu'elles vont pouvoir utiliser là-dedans. Donc, tout déchet, je leur ai montré tout à l'heure, à, à ramasser tout ce qu'il trouvait euh, les crottes des chèvres, des ânes, euh, les bouts de bois qui traînent, euh, vraiment tout ce que l'on fait avec ce que l'on a sous, sous la main et on rassemble ces matériaux et on les met là-dedans. Là et plus ils seront diverses plus la réaction sera importante et plus le kiole sera vivant. D'accord. Et, euh, et en fait, le compost, quand il se décompose, il, il nourrit tout tout l'ensemble, c'est ça Il nourrit absolument l'ensemble. Ce quillaud est peut-être un tout petit peu grand. Je les verrai un tout petit peu plus petit. Mais si on a bien fait le travail de mise en place du bois en dessous, si on a bien arrosé, on va avoir effectivement très rapidement tout un réseau de mycorhisation qui, comme je le disais tout à l'heure, non seulement va produire des nutriments, mais va jouer le rôle de distributeur aussi bien pour ces nutriments que pour l'eau. Et quelles seraient les dimensions idéales alors Pour moi dans les 3,50 mètres de diamètre c'est pas mal. Là on est plus près de 5 mètres que de que 3,50 m, c'est un petit peu beaucoup. La tour pour moi fait 80 cm de diamètre, la tour centrale et le, le keyhole fait euh, 3,50 m. C'est relativement simple, c'est-à-dire qu'il faut, il faut comprendre qu'on doit pouvoir accéder à n'importe quel point pour le cultiver sans, sans marcher dessus. Là, on voit bien que, hop, là, je vais avoir un peu de mal et je vais être obligé de marcher dessus. Mm -hmm. Autant, quand on le fabrique comme ce matin et comme maintenant, on marche dessus pour le tasser. Par contre, une fois que ça a été mis en culture, c'est tabou. On ne marche plus sur son ni sur ses buts, ni sur ses lasagnes, ni sur ses ouais, Voilà. Et ensuite, on, on, le, on, le, on le paille, c'est ça quand on va, Alors, on le, le paillage, il faut bien comprendre que c'est un terme générique. C'est-à-dire, on le couvre... Euh, comme les buttes, comme les lasagnes, on ne laisse jamais le sol à nu. Aussitôt que c'est terminé, si on a de la paille, on met de la paille. Si on a du BRF, on met du BRF. Si on a de l'herbe de tonte qu'on laisse sécher, on va, on va la mettre dessus. Donc, quel que soit le, le système végétal dont on va disposer, on, on le laisse sécher et on couvre le sol. Pourquoi Parce que ça évite l'évaporation. Ça empêche les, la végétation concurrente de nos légumes. De pousser et ça garde l'humidité ça évite la déshydratation au soleil et comme ça va se dégrader ça nourrit le sol en plus c'est que du bonheur donc on, on couvre euh, ce que l'on appelle pailler mais le paillage ne se fait pas forcément avec de la paille se fait avec euh, toutes sortes moi par exemple euh, quand, euh, dans un des jardins où je travaille il y a énormément de bambous que je passe dans un broyeur euh, aussi bien la tige que les que les feuilles et l'ensemble me donne un euh, un broyat qui me permet de faire un paillis qui est très très efficace et euh, le rendement est vraiment beaucoup plus élevé comment ça se passe assez spectaculaire je veux dire c'est euh, euh, une chose qu'on a expérimenté plusieurs fois le... il se passe tellement de choses là dessous que si c'est arrosé et entretenu correctement euh, la poussée des légumes est vraiment tout à fait spectaculaire on aura l'occasion d'en montrer euh, oui, c'est spectaculaire. Chose pour les congètes, ça, pour que ça court, beaucoup oui. de surface, pour pas qu'elles prennent de la place dans le jardin, je oh. fais courir dehors. Ah oui. Ah oui, Keyhole Garden, c'est le jardin en trou de serrure. Alors, effectivement, c'est un, une expression anglaise, le Keyhole Garden, pardonnez mon accent. Donc, c'est un jardin en trou de serrure, le trou de serrure étant euh, destiné à permettre d'accéder à la tour centrale pour y mettre le compost. D'ailleurs, je dirais le, le, le keyhole idéal voit cette ouverture, un petit peu, justement, comme un trou de serrure, un peu, petit peu plus évasé, en V, pour accéder au, au centre. Donc, le, le principe de, du keyhole jardin, jardin en trou de serrure, c'est une construction périphérique qui peut aller jusqu'à 60 cm de haut, là ça a été creusé en dessous, 60 cm de haut, à ce moment-là, moi je vais jusqu'à une tour qui peut aller jusqu'à 1,20 m, et on a une ouverture en trou de serrure qui permet d'accéder à cette tour de, de compostage au centre, et on cultive sur la périphérie en ayant mis en place des cheminées qui permettent d'envoyer l'eau jusqu'à la couche profonde de, de bois qui va nous fournir des champignons. D'accord. Et tu disais aussi qu'il y a quand même un minimum de maçonnerie pour le mur, sinon ça s'écarte Voilà. Si on ne fait pas comme ici, c'est-à-dire que si on, on ne décaisse pas le fond et que l'on met une, une, une maçonnerie en, en place, euh, elle doit ne pas être trop précaire parce que, comme on va faire une butte pour rejoindre la... La tour centrale, euh, au fur et à mesure que les matériaux vont descendre, ils vont exercer une poussée latérale. Donc si l'enceinte le, extérieure du Kiole est trop frêle, il risque de se retrouver par terre, ce qui serait très dommage. Parce qu'après ça, on aurait tous les matériaux... Euh, qui se retrouveraient mélangés. Je constate avec un immense plaisir que notre le plaît, puisque, à peine créé, les poules se précipitent dessus, ce qui est un excellent signe. Je voulais juste savoir aussi... Donc, euh, en fait, là, il y a des trous dans, le, dans la tour. Oui. Et si on le fait dans une matière, qu'est-ce qu'on peut faire comme autre, comme autre système de tour Alors. Tout est absolument possible, le, tel que ça a été inventé par l'ONG euh, américaine qui avait créé ça. On commence par le cercle central et on met des, on plante des, des bois dans le, dans le sol et on tresse des végétaux souples euh, autour de ces bois de façon à permettre la diffusion à partir de cette tour centrale qui est faite en bois et qui va donc, qui va se, se dégrader au fil du temps mais qui, qui reste généralement un, un cylindre assez simple. Là aussi, principe de permaculture, on fait avec ce que l'on a. On ne va certainement pas acheter un truc comme ceci, comme cela. Euh, un des, des astuces que je propose souvent, c'est de trouver un bidon métallique euh, de récup euh, qui va servir de cylindre et que, dans lequel on va faire des trous suffisamment conséquents pour que les choses puissent passer. Et ce, ce bidon métallique... On va éviter la, la, qu'il soit peint. Si on en trouve un hein, qui soit bien rouillé, c'est impeccable parce que donc il n'y a plus de peinture dessus. Et la rouille, par contre, va envoyer du fer dans notre kiole, et c'est d'autant mieux pour les légumes. C'est très très bien. Donc je préfère ça. Ça peut se faire avec du plastique. Bon, j'y tiens pas trop. J'aime pas trop le, le plastique. Mais si on a que ça, c'est de la récup. Et pourquoi pas C'est une façon de l'utiliser. Autrement, effectivement, le bois, les... Les, les, les bambous euh, mmh. et l'imagination. Et mmh. comme on l'a fait ici, puisqu'ils avaient des parpaings, au lieu de mettre les parpaings jointifs comme on les a mis là, on a mis des parpaings qui sont disjoints, c'est-à-dire qu'il y a euh, des espaces qui ont été ménagés de façon à laisser passer tous les bienfaits du compost euh, de la tour vers le, la périphérie du kéoul. D'accord. Très bien. Merci. Et en plus, après ça, il y a des techniques après pour apprendre à cultiver autour de ce haul. en fonction de l'orientation par soleil. rapport au soleil on va mettre tel type de végétation plutôt au soleil ou plutôt à l'opposé du soleil. Il y a des endroits qui c'est facile de comprendre qu'ici ça va être plus sec mmh. à la périphérie que vers le centre donc on va pouvoir choisir la mise en place des végétaux. En fonction de cette différence de disposition de, de disponibilité de l'eau et d'exposition de, au, au soleil. Alors les incroyables comestibles euh, avec ce qu'on a vécu à Hadlebreschois, c'était vraiment un départ. Euh, la presse euh, nationale en a fait écho vraiment au démarrage de, de nos projets. La presse internationale à travers Sciences Vie en a fait écho au, en décembre 2013. Euh, on s'attend à ce que la presse nationale nous accompagne euh, dans d'autres projets. Et euh, le prochain événement que nous allons organiser à Rabat, ça va être le festival de Yad, de deux communes principales à Rabat. et euh, durant ce festival, nous allons parler des incroyables comestibles. nous allons voir le président de la commune de Yad et nous allons introduire Yad de manière à ce que les bacs de nourriture à partager soient euh, en ville, sur les trottoirs devant les restaurants, devant les cafés, etc., etc. Et je suis persuadé qu'on qu aura euh, une écoute favorable et un bon écho sur le travail qui est fait. Maintenant, euh, on voit un petit peu les, envoies, les incroyables comestibles dans le monde entier. Et ce sera certainement euh, euh, euh, un moyen de... de de, de faire participer les différentes communes de Rabat et d'autres villes du Maroc. Après avoir expliqué la technique du Keyhole Garden, Henri Bureau donnait une conférence sur la permaculture. A cette occasion, nous avons rencontré de multiples acteurs marocains œuvrant dans le sens de l'autonomie alimentaire et du bien-vivre. Belkacem Boutayeb. Je suis euh, militant associatif, euh, citoyen du monde, euh, marocain de nationalité, pour année de naissance, migrant dans sept pays pendant près de 40 ans, amoureux de la vie. Je suis Président Fondateur du Convivium du Grand Casablanca donc qui est le Mouvement Slow Food et nous pensons euh, au plus tard fin avril lancer officiellement ce Convivium du Grand Casablanca. Quels sont vos projets par rapport à ça Et eh bien d'abord euh, appliquer la philosophie Slow Food qui est de protéger les produits du terroir comme le safran, l'huile d'argan, les truffes, euh, développer des jardins potagers dans les écoles et les collèges, encourager l'implantation de fermes pédagogiques et organiser des rencontres euh, tous les mois entre producteurs et grands chefs cuisiniers de façon à vulgariser la culture de l'agriculture bio et de l'alimentation saine. Et nous pensons euh, commencer par les écoles, parce que l'éducation se fait à la base. Et Nous pensons euh, euh, développer la communication avec euh, les écoles et les collèges pour euh, convaincre les enfants, et ce sont les enfants qui, euh, à leur tour, convaincront leurs parents et leurs encadrants de la nécessité de protéger la terre, et d'être conscient que la terre est garante de notre survie alimentaire euh, et biologique. Euh, bonjour, je m'appelle Mohamed Sanaji, je suis étudiant en école de commerce. Euh, depuis quelques années, je me suis intéressé à l'agroécologie et la permaculture, euh, ce qui m'a permis de faire la connaissance de plusieurs euh, associations telles que les Incroyables Comestibles, Ensuite, euh, j'ai fait la connaissance des, de la Green Guerilla en Allemagne avec qui, et Greenpeace, avec qui j'ai travaillé pendant 8 mois. Ensuite, mon re, pour mon retour au Maroc, j'ai fait la connaissance de, des incroyables comestibles au Maroc et de Slow Food. Avec eux, on a entrepris plusieurs projets autour de Rabat, notamment à, à, à Blashoa, un village à 40, une quarantaine de kilomètres de Rabat. On, a, on y a installé 18 euh, jardins potagers. Dans un doigt d'une soixantaine de personnes. Euh, euh, cette mouvance pour l'agroécologie au Maroc m'intéresse et je souhaiterais y participer et, en apportant mes connaissances sur le sujet et en, et, et en apprenant chaque jour de personnes comme euh, comme Monsieur Henri, Henri Bureau qui vient aujourd'hui pour présenter une conférence sur la permaculture. Je m'appelle Nadia Ouazani, je suis directrice générale d'un groupe scolaire et je suis également présidente d'un convivium terroir bourg grec Slow Food. Bon, je profite bien sûr de mon statut pour faire passer la philosophie Slow Food dans mon école. Et euh, je procède de la façon suivante. Euh, je, les élèves, euh, de, de, on procède à un, à un goûter collectif pour justement euh, d'abord partager entre manger la même chose dans un groupe d'enfants et on insiste sur les, les aliments qui sont bénéfiques pour l'organisme, à savoir... Euh, les, euh, les dates, euh, les raisins secs, les amandes, les, les noix. Et euh, les enfants, au lieu d'apporter des biscuits ou sont, qui, qui sont vraiment riches en, euh, riches en, matière, euh, euh, en matière chimique, en colorants, en additifs, ils mangent des, a, des, des aliments, du terroir marocain. et, euh, et là, ça leur apporte beaucoup de, de, euh, de bienfaits au point de vue santé et euh, bien-être. Euh, alors aussi, euh, j'aime bien aussi apprendre à l'enfant à créer des petits jardins, parce que l'enfant, euh, quand il, quand il euh, assiste à une évolution d'une plante, là, il a plus... Euh, il arrive à, à, à mieux consommer cette, cette plante et apprécier davantage euh, cette plante. Et c'est la raison pour laquelle on a créé des, euh, des petits jardins potagers au sein de l'école. Et les enfants qui ne mangeaient pas avant les légumes arrivent à les consommer puisqu'ils ont, ils ont eux-mêmes... Euh, étaient impliqués dans euh, la plantation et l'évolution, ils ont assisté à l'évolution de cette plante et euh, je ne vous dis pas, euh, c'est un moment de bonheur parce que après la récolte on passe à la cuisine, on fait cuire ces aliments et c'est un partage extraordinaire entre les enfants. Euh, alors aussi je parmi les activités aussi je profite euh, du carnaval de l'école pour donner toujours des thèmes qui euh, qui respectent la philosophie de slow food aussi euh, par exemple l'année dernière euh, il y avait un carnaval sur euh, fruits légumes et santé alors les enfants euh, étaient déguisés en fruits et en légumes et euh, bien sûr, euh, c'était aussi un événement qui a fait le bonheur des enfants. Et ils ont, ils apprécient davantage les fruits et les légumes. Et euh, bien sûr, ils évitent tout ce qui est euh, euh, riche en au lieu de, de, de prendre un, euh, un une limonade ou. Euh, ou euh, un biscuit qui est riche en matière, euh, qui est riche, ou des sucreries riches en colorants et en matières chimiques, ils prennent des matières, des, des produits naturels, des produits euh, qui, euh, qui leur apportent beaucoup de bien à leur santé. J'ai aussi, oublié de vous dire tout à l'heure que aussi à l'école, on organise des sortes de souks, c'est-à-dire qu'on fait la simulation. Les élèves apportent des légumes, apportent des fruits, euh, apportent des produits du de terroir. Et euh, on, dans la cour de l'école, on, on organise euh, ce, ce, ce souk, sorte de marché. Et il y a vente, achat et tout ça entre élèves. Et bien sûr, les, le vendeur commence à... À, à dire les bienfaits de, par exemple, euh, il prend la, la, la tomate pour dire cette tomate contient des, des sels minéraux, contient des vitamines et c'est euh, très bon pour, pour l'organisme, pour notre cœur, pour notre sang. Et ça, c'est pour amener les gens à acheter. c'est toujours entre élèves, ils sont là. Euh, pour, pour justement faire la promotion de tout ce qui est bon pour, pour nous et, et pour bien sûr la santé de l'homme.